Oh bordel, ça y est Tu vois cette pièce là qui tourne avec LVB Oh damn C'est la pièce du coffre hebdomadaire, le tout premier coffre hebdomadaire de Shadowlands. Avec le tout nouveau système qui te permet de choisir parmi jusqu'à 9 options différentes... Dans cette vidéo, ça va être très simple On va aller ouvrir ce coffre hebdomadaire Voir ce qu'on a à l'intérieur On va reparler un petit peu de système de coffre hebdomadaire Et je vais également te partager Pas mal d'astuces complètement différentes Afin de t'aider à faire ton choix au mieux Sur quoi prendre dans ton coffre hebdomadaire C'est parti C'est le premier, c'est le tout premier bordel C'est le premier On est en face de deux gros gardiens Et il a. Il, il, il, il y a ce coffre en face bordel Il y a ce coffre On arrive à récupérer notre dieu. Enfin, après une semaine de complétion de tous les objectifs de jeu, on va pouvoir récupérer notre premier objet. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh damn! Alors, on peut connecter 3 orbes pour s'emparer des Stiggy. Ouh! Ouh! On a du choix. y met des donjons mythiques. C'est là où mon œil est parti directement du 220 e-level. Grâce à une petite 11 terminée. Mythique 11. Oh là là là là. Ok, ok, ok, ok, ok. Avant de recliquer dessus, faut que je vérifie un truc. Je veux des armes, bordel, je veux des armes, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes, je tape, je tape à la paume de la main, je tape à la paume de la main, et ça c'est un vrai problème, sinon, j'ai pas l'épaule, et j'ai pas de pantalon, et, et les ados, bon c'est pas grave, les ados ça ira, et j'ai un trinket un peu bébé aussi, il a, il a un petit peu bébé, on est reparti, oh gosh, et là, là où je me pose une question également, c'est, si je prends le staff pvp Si je prends le stuff pvp par exemple j'ai ça là Est-ce que c'est un stuff que je peux monter Est-ce que c'est le même Que celui que je pourrais acheter avec mes points de conquête Est-ce que c'est un stuff que si je le prends Que je monte euh, 52 codes qui me manquent pour faire 1800 Je passe 220 Est-ce que c'est le cas Ah je suis quasiment sur les sub -guard. Je suis quasiment sûr les sub -guard. Du coup c'est du faux 213 Parce que c'est un item on peut le passer en 220 En euh... claquant des doigts en fait à tout moment, on le passe en passe 1800 de code, ça, ça le fait. Donc à tout moment, ces items-là sont en 220. 220. Un truc à savoir, c'est qu'à l'heure actuelle aussi, j'ai ma légendaire sur la tête. Donc t'as... Bon, bon, je voilà, j'ai sur la tête, ça fait chier. Ça fait chier. Parce que du coup, je vais pas prendre une tête, même si la tête a l'air sympa. Elle a l'air sympa comme tout. Ah oh là là. Autre point. Autre point. C'est un des trucs que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est parti pour voir tout ça. Si tu ouvres ton coffre et que tu lances SimCraft, ok Imagine, tu, tu as ton petit SimCraft, tu le lances. Je te montre rapidement. Donc, Je balance un SimCraft, je le copie-colle. Je te mets sur Firefox. Ouais, j'ai essayé, c'est Firefox. Mais c'est vachement mieux pour les vidéos. Alors, je vais là-dessus. Et là, tu vas remarquer un truc incroyable. Il y a des petits GV et les petits GV, ça... It stands for grid Vault Ça veut dire que, du coup, ça c'est les trucs qui sont dans le coffre hebdomadaire Et en fait, ça te permet de simuler ce que ça t'apporte de prendre le truc du coffre hebdomadaire C'est trop bien Bon bah, alors, ok, ça va pas prendre en compte le fait que le 213 euh, du PVP tu peux monter en 220 Mais c'est déjà énorme, imagine, hein, tu peux déjà tout tester Au lieu de te les prendre à la main, les tester un par un toi-même T'as juste à cliquer quoi, bordel Tu fais, ouais, bah test avec ça, ça, ça et euh, tiens, euh, t'as qu'à tester avec ce trinket là à la place Et puis on va tester également avec ces bots là Puis euh, avec ça et ça Et puis euh, puis débrouille-toi en fait Dis-moi qu'est-ce qui est le mieux Alors je me mets bien en patchwork on vérifie une minute, patchwork, mono cible. J'ai les bons talents Tu fais ok, bon bah Vas-y moi, moi j'ai pas envie de réfléchir Donc je vais te laisser réfléchir toi, hein, Redbot Donc là je le file à Redbot Bon je suis seulement 470 en queue Donc je te récupère Tout de suite et boum, la cime est arrivée et là par exemple il me dit « Mais euh, ce qui marcherait vachement bien, c'est de prendre ce joli trinket en 220e level qui te fait de l'agilité et qui te permet de mettre un peu de poison sur tes armes parce qu'en voleur t'en as pas assez. » Et il me dit « Si je prends ça, je gagne 80 de DPS. » Donc euh, value quoi, ultra value. Après je peux voir que je gagne quand même 31. Enfin, euh, pas 31 mais je gagne... Euh, donc, je gagne 49 si je prends également les trucs PVP. Sachant que si je prends les trucs pvp, bah je vais pouvoir les monter, voilà, j'aurai juste à faire un tout petit peu de cote, je vais pouvoir les monter, et si j'ai plus de poli, bah c'est pas grave, parce qu'avoir plus de poli, ça va me permettre également de monter plus facilement l'arène, qui va me permettre de monter plus facilement mon gear, qui me permettrait également d'avoir un meilleur stuff pour les raids et pour le pve. Alors l'un dans l'autre, c'est pas évident, en gros, je vois, qui euh, me dit que j'ai quelques choix qui sont intéressants, que soit je prends un collier que je pourrais monter plus tard, soit je prends cette combo-là, donc je up mon autre trinket qui était déjà le même par ce trinket-là. Et donc là, c'est juste trop pratique parce que t'as juste à le passer dans Redbot si t'as un moment d'hésitation sur qu'est-ce qui est le mieux pour toi. T'as juste à faire ça et euh, tu coches tout ce qui passe par là dans Redbot et t'es bien tranquille. Bon, sinon, sans forcément trop de parler de mes choix cornéliens de choisir ce qu'il y a j'aurais dans mon coffre, pour rappel, comment ça fonctionne Le fait d'accomplir des objectifs dans différents modes de jeu en raid, par exemple, ça va être de tuer des boss du raid, ça va te débloquer différents emplacements et tu peux en choisir un au total. Donc, tu peux avoir au maximum un choix sur neuf et au minimum, bah, zéro choix sur un ou un choix sur un. Par exemple, si tu fais uniquement trois boss de la triam, mais que je fais rien d'autre de ta semaine, tu auras un seul choix et tu pourras récupérer cet objet-là. Plus tu vas faire des objectifs, plus tu auras des choix différents. Par exemple, si je fais 10 donjons mythiques, la dixième clé la plus basse que tu auras, donc par exemple, dans mon cas, la dixième clé la plus basse, c'était un mythique 7, Boum, ça me propose un objet euh, Mythic 7. Ma quatrième clé la plus basse, c'était une Mythic 9. Donc, bim, j'ai une proposition d'objet qui correspond à la loot table des Mythic+, disant, ok, tu finis 9, du coup, tu as telle équivalence d'objets dans ton coffre hebdomadaire, et compagnie. Au niveau du PVP, c'est très très simple. C'est juste basé sur, plus tu fais de points d'honneur, plus ça t'offre des options. Sachant que l'e-level est toujours équivalent à celui de ta cote, donc si par exemple, tu as là, dans mon cas, je suis à 1700 et des brouettes, du coup, je suis entre 1600 et 1800, donc c'est 213 e-level. Donc, dans tous les cas, il me proposera du 213 e-level. Si je passe 1800, cet objet-là, je vais pouvoir le monter, dans tous les cas, en 220 e-level. Au niveau des raids, c'est basé sur la difficulté la plus haute sur laquelle tu le fais, suivant l'objectif. Donc, par exemple, imaginons, euh, bah tiens, ça marche bien dans mon cas, ça marche très bien. Dans mon cas... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 6 sur 10 en héroïque et 10 sur 10 en normal. Du coup, j'ai fait 10 boss du château, donc j'ai fait 10 boss, donc ça c'est un objet qui est en normal. Le 7 sur 10, je ne l'ai pas fait en héroïque parce que j'ai fait 6 sur 10 en héroïque. Du coup, le fait d'avoir fait 7 sur 10 en normal, vu que c'est le mode dans lequel je l'ai débloqué, ça me donne un objet en normal. Par exemple, si je l'aurais fait en héroïque, j'aurais eu la même chevalière, potentiellement, en 220 10 levels. Mais vu que le 7 sur 10 a été fait en normal, elle est en 207 10 level la petite chevalière de notre ami Sir Delatrius. Bon, on peut looter des et ça, c'est déjà pas mal. Et par contre, effectivement, vu que j'ai fait 6 sur 10 en héroïque, bah, j'ai au moins tué les 3 premiers en héroïque. Bim, j'ai le loot en 213 du raid héroïque. Ce qui me fait du 213 en PvP, 213 en raid et 220 en mythique plus parce que j'ai timé une 11. Bah, D'ailleurs, même pas besoin de la en enfin, Bref, parce que j'ai fait une 11. Ce qui, du coup, me propose une option basée sur ma clé la plus haute, ma quatrième clé la plus basse et ma dixième clé la plus basse. Bon, j'espère que tu vois un peu l'idée. Si tu as encore des questions, évidemment, t'hésite pas. Tu dis pas, bah, je comprends pas tout et compagnie. Voilà. Et si tu as toi aussi des doutes sur, par exemple, des trinkets, tes trucs, des trucs à mettre. Voilà, n'hésite pas euh, non plus à demander, à demander sur Discord, etc., sur les, sur le niveau des canaux de classe, sur le Discord, euh, sur le Discord. Donc simplement, voilà, tu vas dessus, tu as le canal de classe, tu verras, oh, je sais pas trop. Et sinon, tu as également d'autres options. Par exemple, tu peux utiliser des trucs comme Blue de Mallette qui peuvent te filer également des infos assez pertinentes pour savoir si c'est vraiment bien ce dont tu as besoin. Par exemple, je vais te montrer un truc, boum, par ici. Par exemple, moi, dans mon cas de Blue de Blood Mallette, je me dis, bah tiens, par exemple, mon trinket... Okay, celui qui m'est proposé C'est Toxine et les euh, écorches en bouteille J'ai envie de savoir si elle est intéressante ou pas euh, Pour mon voleur donc, testé en... Je vais tester sur les deux spécs Qui sont fortes en PVE Les, et, et, enfin, voilà, les deux spécs que j'ai envie de tester Donc par exemple ça va être Outlaw Donc Hors la loi et euh, Finesse Je vois que en, Hors la loi en mon pagework, cible C'est le cinquième Trinket bis. Donc euh, bon, c'est pas le premier, c'est pas le deuxième C'est pas le troisième, troisième c'est le cinquième Vous êtes en mode... Bon alors c'est bien, euh, mais imaginons ça aurait été le premier, là, genre, il n'y avait pas d'hésitation. Si par exemple, euh, tiens, on va se mettre dans le cas même euh, de Finesse, bim, Finesse, nanana, on va se mettre sur les trinquettes. Euh, si c'était celui de Delatrius, par exemple, ou alors, euh, alors là, il le met en troisième, mais celui-là, il est extrêmement fort. <rire> si par exemple, j'avais l'appareil quantique insondable en 220 UL, c'est-à-dire un instapique, parce que prendre le troisième meilleur trinquette, c'est évident, c'est une bonne chose. C'est sûr, parce qu'en plus, dans les donjons mythiques, tu n'arriveras pas à choper au-delà de 210 e-level. Donc ça, c'est également à prendre en compte, c'est que ce qu'on te donne au niveau de ton raid, ça va être, dans tous les cas, ce que tu pourras obtenir en faisant ton raid. Donc bon, ça, souvent, c'est la moins bonne option, parce que le raid, tu vas pouvoir le refaire. Si tu as tombé le boss, tu vas pouvoir le refaire, et tu vas looter le même e-level. Les donjons mythiques, tu lootes un e-level plus haut que ce que tu peux avoir en donjon mythique. Tu ne peux pas, loot, c'est impossible dans le jeu, loot ce trinket-là en 220 e levels, ça n'existe pas. Le maximum que tu auras, c'est 210 e levels dessus. Donc, quoi qu'il arrive, si je prends cette option, c'est une option que je ne pourrai jamais avoir en jouant moi-même et qu'il faut que j'ai de la chance d'avoir dans mon coffre hebdomadaire en faisant des grosses clés. Alors là, en l'occurrence, c'est le sixième trinket en sub, le cinquième trinket hors la loi. Voilà, donc il y a des questions à se poser, c'est pas forcément bis, mais c'était l'appareil son sondable, c'était un, un instapic parce que j'aurais pas pu l'avoir autrement. De la même façon, le staff PVP, c'est assez dur d'en obtenir, tu as que 550 points de conquête. Alors du coup, en choisir un supplémentaire que tu vas pouvoir upgrade juste avec ta cote, c'est excellent. Souvent, pour moi, la moins bonne option, c'est prendre celle du raid. Et les meilleures options, c'est donjon Mythique et... PVP parce que PVP tu vas être limité en point de conquête et c'est du stuff que tu vas pouvoir monter à fond tu peux le mettre en 226 e level ça tu peux le prendre et le mettre en 226 c'est incroyable ça veut dire que tu peux déjà avoir 3 pièces de ton gear PVP en 226 le même level que le mythique c'est très fort c'est vraiment très fort voilà, donc pour moi, c'est des trucs à prendre en compte également, si t'es un petit peu en train d'hésiter, c'est des bonnes données à prendre en compte en plus. Ah, et un dernier point, si tu as un des systèmes qui t'est proposé, qui te semble sympa, et sur le même slot que ta légendaire, tu as quand même des options pour pouvoir tester avec une autre légendaire sur un autre slot. Par exemple, moi, là, j'ai Akahari sous fragment sur la tête, mais je sais que je vais avoir finalité à un moment également sur euh, le reste de, mon pièce, de mes pièces. Donc, je peux très bien sim ça, donc prendre euh, ce, ce, ce casque, par exemple, dire, je vais sim, je vais mettre en item level de 110, je vais me faire un petit, euh, un petit crit mastery, je vais ajouter les items, bam, ça me propose des items en plus. Je vais tester avec finalité, donc final curtain, je vais sélectionner la petite cape en 210 e level avec le pouvoir là. Du coup, je vais pouvoir sim... Par rapport à cette tête-là, en comparaison, avec l'autre pouvoir légendaire et je vais voir quest ce qui est le plus intéressant pour moi. Ce qui va donner ça Boom, Je peux voir du coup que j'aurai une perte de 34 de DPS si je prends cette tête-là, donc euh, versatility, donc euh, polyvalence, maîtrise, avec euh, la légendaire euh, sur euh, finalité, sur euh, le fait de faire les finishers, qui font 25% plus mal, une fois sur deux, suivant comment tu les utilises. Bon, on n'est pas sur une vidéo rogue, je ne vais pas te rentrer dans le détail de comment elle fonctionne, mais tu vois l'idée, ça me permet également de me dire, ah ouais, ok, si par exemple je prenais l'autre légendaire... Euh, parce que, et que je, du coup je prenais cette tête là, vu que du coup j'ai pas de tête, qu'est-ce que ça donnerait Bon, la relâche, voilà, perds 34 de DPS en mon cible. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux Bon, probablement pas. Mais ça me donne l'information. Ça me donne l'information. Je sais. Voilà, si je veux prendre la tête, parce que je sais que ça demande quand même pas mal de points de conquête une tête, euh, que je vais pouvoir la monter facilement. Euh, par contre, il faudra que je mette une autre légendaire ailleurs. Qu'est-ce que ça peut donner Bon, bah ça peut donner ça. J'espère que tu vois l'idée en tout cas Donc n'hésite pas évidemment à me dire qu'est-ce que t'as eu dans ton coffre hebdomadaire Est-ce que t'es content, est-ce que tu adores ce nouveau système Est-ce que tu trouves ça sympa d'avoir différentes options Est-ce que tu as bien capté comment ça fonctionne N'hésite pas à tout me dire en commentaire J'espère en tout cas que t'as eu de la chance Et que tu as eu des trucs cool qui t'ont fait plaisir Je te souhaite une excellente journée Prends super bien soin de toi Et on se retrouve super vite